Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire ensemble un petit unboxing de la box 1001 livres. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas testé une box littéraire, j'avais fait un, une box il y a deux ans, je pense, de la box Cube, qui a dû changer d'ailleurs maintenant, c'était au tout début de la Cube. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres box qui étaient arrivées sur le marché du livre. J'avais testé aussi la Glory Books box, mais j'avais pas fait un unboxing euh, vidéo. C'est con, parce qu'elle était bien en plus, mais bon, bref, tant pis. J'ai commandé la mille et, une livre, euh, la mille et un livres, je précise que c'est pas un partenariat. Euh, J'ai acheté cette petite box euh, moi-même. Euh, c'est la box grand format, il y a deux formats à chaque fois. Euh, donc elle m'a coûté 31 euros plus 5 euros de frais de port. Euh, il y a aussi une box petit format qui est du coup euh, moins chère et je crois qu'il y, y a moins de trucs dedans, enfin voilà. Chaque mois il y a un thème, euh, je sais plus c'était quoi le thème de novembre, j'avoue. Je vais peut-être le voir, ce sera peut-être écrit à l'intérieur. Et voilà, il y a des coups de guise en rapport avec le thème et en rapport avec des fandoms. Donc bref, on ouvre ça. Toulou Je ne sais pas si la mise au point est bien. Peu importe. Euh, donc, novembre 2018, Noir comme la mort. Donc c'était le thème euh, de cette box. Et donc voilà, le thème de Noël, c'est l'hiver au pays des livres. Bon, un petit marque-page euh, de la box, hein. 1001 livres, classique. Un petit paquet bleu. Donc on a un petit porte clé avec un livre. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas une mise au point automatique, donc si je vous le rapproche, je pense que ça va être flou. Euh... Mais voilà, c'est un petit porte clé avec un livre vert, qui est très mignon. Bon, je n'ai pas spécialement besoin d'un porte clé mais... Ensuite, ceci. Trickle Trees. Enfin, ça doit être des bonbons, ça. Petit packaging. Oui, c'est des bonbons d'Halloween. Il y en a plein. Oh. Oh ça c'est bien il y a des trucs à manger dans les box. Un tote bag. Hop Je pourrais me présenter dans les règles, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous faites bien, assez tôt ma connaissance. C'est un extrait de la voleuse de livres. C'est un livre que j'ai pas lu, mais que j'ai envie de lire, qui est sur ma wishlist. Le tote bag est franchement chou. Il est grand. Parfait. Ça me servira pour faire mes courses. Et en plus il est noir. Et ça c'est pas mal parce que j'ai plein de tote bags qui sont genre beige blanc. Et là, bah forcément, ça s'allie super vite. Là au moins, c'est noir. Un marque-page, voilà. C'est un marque-page inspiré de La Faucheuse, le roman, je ne sais pas si vous connaissez. Et euh, c'est une artiste qui s'appelle Kat Adara qui avait conçu les illustrations pour cette box. Ensuite, ah, c'est un magnette, Un magnette de frigo, ou peut-être on peut les coller sur les ordi, ça dépend voir enfin, un truc aimanté quoi et euh, franchement il est beau euh, il, fait un, il fait un peu peur c'est une blanche neige je crois oui c'est ça il y a des pommes donc c'est une blanche neige dans un cercueil euh, très halloween euh, je l'aime bien je vais le mettre sur le frigo franchement ça égayera un peu enfin égayera pas vraiment il est un petit peu euh, macabre mais euh, voilà et donc nous avons les livres il y en a deux parce que j'ai pris le maxi format euh, je crois que c'était pas le cas dans la le format simple. Bon alors déjà je suis contente que ce ne soit pas des poches. Euh, J'avais un peu peur que genre payer 31 euros, euh, 36 avec les frais de port et genre avoir un livre poche ça m'aurait fait un peu chier j'avoue. Vous allez me dire si vous connaissez, j'en connais aucun. Euh, on a Au service de Sa Majesté la Mort, tome 1 de L'Ordre des Revenants de Julien Hervieux chez Castelmore. Voilà. se passe à Londres, c'est un truc un peu horrifique avec la mort au rendez-vous. Donc euh, voilà, pourquoi pas, on verra si c'est bien. Là c'est l'autre problème avec les unboxings, je peux pas vous dire oui les livres ils sont bien, ils sont pas bien. Et le deuxième livre c'est Une Glace ou la Mort de Garrett P. Jones. Ici. Couverture avec un crâne. Un docteur qui vole la santé des enfants, un archéologue à la recherche d'extraterrestres, un réparateur musical qui fait chanter ses clients. Voilà, on va voir ce que ça donne. Aucune idée de si c'est bien, si c'est pas bien. Et je crois que j'ai fait le tour. Oui, il y avait les deux livres, et, le et les goodies. Super. Bah écoute, c'est pas mal. Euh, après, bon, je, je sais pas si les livres sont bien. J'espère que oui, c'est ça le, le plus gros problème, je crois. C'est sympa, euh, je pense pas que je m'abonnerai tous les mois, mais après pour un cadeau, pourquoi pas. Et puis, je suis plutôt contente qu'il y ait eu deux livres dans, ce, dans cette box-là. Je crois que c'est pas le cas à chaque fois, et que des fois, il y a plus de goodies. Et... Mais là, euh... ouais, deux livres, ça me va bien. Et on va voir ce que ça donnera. Euh, je vous tiendrai au courant, soit sur mon Goodreads, soit sur Twitter, soit éventuellement dans une autre vidéo, si j'aime vraiment beaucoup. Et, et voilà, j'espère que ça vous a permis de découvrir une box. Euh, voilà, l'approche de Noël, après tout. Pourquoi pas demander ça Je vais m'arrêter là. Euh, en plus, je vois le qui clignote là pour me dire t'as plus de batterie, t'as plus de batterie. Bref j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires sur les livres si vous les avez lus par hasard, à me dire si vous avez déjà testé cette box, si vous avez testé d'autres box, s'il y a d'autres box que vous voulez que je reteste en vidéo, on verra, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour deux prochaines vidéos.